Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, eh je vais essayer de zoomer sur le mois de septembre qui commence la semaine prochaine. Hein, et qui, je pense, va être un mois très important, tout comme les mois d'octobre, novembre, décembre. Là, mais on rentre quand même dans le dernier. Euh, euh, bon, alors, il n'y a pas Cartal en français. Ce n'est pas un trimestre non plus, c'est quatre mois. Donc, on va dire le dernier quartier de l'année. Et c'est là, à mon avis, vraiment, vraiment, vraiment que les choses vont bouger. Donc, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu mois par mois si, avec les cartes, on peut avoir des petites idées de ce qui pourrait arriver. Alors, donc, je vais zoomer sur mois de septembre. Bon, donc, je prends le jeu de haut pour voir ce qui sort. Et alors, je... par contre, la question est de savoir combien est-ce que je prends de cartes. Je ne sais pas, je vais voir au feeling. Alors, sur septembre, j'ai contraintes et stop. Alors, stop aux contraintes, stop des contraintes. On va voir. Ou bien est-ce que c'est à la fois et les contraintes et le stop Donc des histoires d'obstacles et de barrages. Bon. Donc, euh, septembre. Alors, bah, je vais déjà faire quatre cartes. Et puis on verra si elle en faut plus. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment l'événement ou les événements importants. La tonalité, vraiment, de ce mois-ci. Enfin, du, de mois, du mois prochain, plutôt. Alors, septembre. J'ai lutte de pouvoir. Bah, déjà, ça sort. Donc, ça veut dire que ça, c'est les manifestations faillir, donc quelque chose qui va échouer, on va voir si c'est du côté des manifestants ou si c'est du côté des gouvernements enfin du gouvernement, donner et ici peur bon, on a des cartes qui sont fortes hein. alors on va les recouvrir avec euh, le deuxième euh, petit a que je suis en train de mélanger j'ai une carte qui est sortie, enfin qui est tombée donc je vais la prendre euh, ben, je vais la mettre là puisqu'elle est plutôt tombée vers, vers la, la carte faillir donc on va la prendre, on ne va pas se poser de questions donc, lutte de pouvoir, ici. Alors, donner. Alors, donner, donner quoi On ne sait pas. Et peur. Alors, lutte de pouvoir avec les alors les gens qui se retrouvent. Donc, en fait, c'est vraiment la lutte de pouvoir pour pouvoir se retrouver, justement. Hein, donc, ça, c'est bien les manifestants qui veulent pouvoir se retrouver, réavoir des contacts, euh, pouvoir de nouveau euh, étreindre autrui, etc., etc. Donc, euh, euh, la fin des distanciations, etc. Bon, là, on est bon, on, est nos, on a nos manifestants. Faillir, alors, par rapport alors, à une erreur, pour moi, le miroir, c'est souvent une tromperie, hein, parce que pour moi, c'est le miroir déformant. Donc, on ira voir ici. Donner à, on a quelque chose par rapport aux enfants ici, et peur, bah, toujours par rapport aux enfants. Donc, le mois de septembre va être déjà très important au niveau des enfants, ce qui paraît logique, puisque c'est la rentrée. Donc, on a d'une part la question des manifestations, d'autre part quelque chose qui échoue ici, et là, les enfants. Ok, donc là, je vais pouvoir recouvrir un petit peu, pour éventuellement avoir une carte sur chacune. Donc, on va voir ce qui est en train d'échouer, ou la tromperie, hein. ici par rapport aux enfants. Enfin, là, vraiment peur par rapport aux enfants, hein, ouais. ça c'est bien sorti, et ici. Alors, le de pouvoir est seule Ok, faillir et honte. Ah, donc un échec. Ici donner et embarrasser. Donc on a quand même des cartes qui vont dans le sens, dans le même sens finalement. Début de la peur, on ne sait pas. Je vais voir comment associer les cartes après, hein. si on peut les associer en fait, hein. ou si c'est encore une autre histoire. Bon, alors on va regarder seul, honte. Alors échec et honte, un hein, fadir et honte éventuellement. Ce sont deux cartes qui vont dans le même sens, ainsi que embarrassé. Alors honte, honte par rapport à un piège. Donc ici il y a une histoire de piège qui ne va pas réussir, hein, ou alors une tromperie puisque c'est le miroir. Tromperie et piège, ça va bien dans le même sens, mais ça ne va pas marcher. Il y a même il va y avoir la, la carte de la honte. Donc, on va faire honte à ceux qui tentent des pièges, je pense. Hein. Seul, j'ai seul, mais en même temps, j'ai des gens qui se retrouvent. Ça aussi, ces cartes-là vont bien ensemble, puisqu'on a des personnages qui sont là, en train de s'étreindre, de s'embrasser, et là, qui sont côte à côte. Donc, ces deux cartes-là aussi, elles vont bien ensemble, je trouve. Alors, donner et embarrasser, là, c'est un petit peu confus. Donc, on va aller voir, il y a des espèces de prises de conscience ici, en fait. C'est comme si, en fait, l'aura de la personne, elle était en train de grandir. Donc, c'est pour moi la conscience qui grandit. Donc, il y a, il y a vraiment des histoires de vax, ça, pardon, de, ici, qui vont embarrasser certaines personnes. Hein. Alors, donner aux enfants, ben ça peut être justement donner la piqûre aux enfants, par exemple, et une prise de conscience ici. Alors, peur, eh ben oui, vous avez encore la fameuse carte de la salle de bain. Maintenant, je sais que c'est la politique sanitaire, n'est-ce pas Les sanitaires. Donc, c'est ça. Alors, ça peut être le début de la peur pour les enfants. Hein. Donc, on a déjà, alors, on va dire euh, une information ici. Peur pour les enfants par rapport à la piqûre qui doit être donnée. Là, on va aller regarder ce que c'est cette prise de... Ça peut être la prise de conscience, encore une fois. Alors, les parents qui sont embarrassés, par exemple. Mais on va voir vraiment s'il s'agit des parents qui sont, qui sont embêtés, justement, euh, euh, parce qu'ils commencent à avoir peur pour leurs enfants. Ça peut être ça. Et là, là, on va aller vraiment regarder ce qui ne marche pas. Et ici aussi. Bon, en tout cas, le mois de septembre va vraiment être marqué encore par les... Il euh, faut que je reprenne les cartes pour bien bien encore les, les avoir en main. Euh, qui va être marqué vraiment par les manifestations hein, et la question des enfants. Il ouais, faut que je retouche un petit peu mes cartes. Parce que vous savez qu'en en fait... Quand on, quand on manipule les cartes, on les marque de son aura ou de son magnétisme ou de son énergie, de ce que vous voulez. Et donc pour moi, c'est toujours important de les un petit peu de les, de les remanipuler. Re Ça c'est quelque chose que l'on sait hein, quand on fait de la voyance. Ok. Alors, on va remettre une carte ici, là sur ce qui ne marche pas, et là une une seule sur les quatre parce que je pense qu'elles sont elles marchent ensemble ces quatre là. Alors que là, pas forcément. Alors, seul est vrai. Bon, bah, on a bien nos manifestants qui se battent pour la vérité. Hein. Vrai, ici. Mais aussi, ça montre aussi qu'il n'y a que les manifestants qui font quelque chose. Puisque là, j'ai la carte de la solitude. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir politique. Il y a vraiment les gens, le peuple, et d'un côté, pardon, et le gouvernement de l'autre côté. Mais il n'y a personne entre les deux. Donc, ici, les, manifesteurs, les manifestants se battent pour quelque chose qui est vrai. Ici, on a humilié. Donc là aussi, ces trois cartes vont bien ensemble. Hein. Donc quelque chose qui échoue, une honte et une humiliation. Donc il y a quelque chose qui ne va définitivement pas marcher là. Et là, on a alors un ennui ou des ennuis. Il faudrait que j'ajoute un S à cette carte là. Parce que ce n'est pas forcément l'ennui du genre on s'ennuie. Mais ça peut être des ennuis du genre des contrariétés. Donc le début des ennuis, par exemple. Donc là, on va aller voir. Alors on va aller voir, mais on va d'abord commencer par là. Donc, un mois marqué par des manifestations. Un mois où il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il y a des gens que l'on va humilier ou à qui on va faire honte, certainement. Hein. Et là, un ennui ou des ennuis. Ici, on a les manifestants, les manifestations. Donc, vous voyez, ils sont comme la tortue. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. On ne les fait pas bouger, hein. la tortue, Bon, elle est lente, elle progresse lentement. Euh, elle a son but en tête euh, qui est d'aller vers la mer, hein, généralement. Hein. Donc pour moi, ils sont là. Et puis en plus, la, la tortue, pour moi, c'est aussi la carte de la sagesse. Hein. J'aime beaucoup les tortues d'ailleurs. Euh, donc nos manifestants sont là, ils progressent, lentement mais sûrement. Et euh, avec euh, la, une carte qui va à la fois dans le sens de vérité, ils se battent pour leur vérité, pour la vérité, et en même temps, la carte de la sagesse. Hein Donc, c'est vraiment des gens qui sont, euh, qui sont clairs, voilà, clairs dans leur tête et dans leur but. C'est vraiment des belles cartes, là. Ici, on a « Humilié ». Ah, là, on a la carte des enfants. Donc, on va certainement avoir des informations, ici, par rapport euh, à des choses honteuses, un piège honteux, par exemple, ou une tromperie, ici, en relation avec les enfants. Donc, on ira voir ici. Et là, ennui ou désennuis. Alors, on a notre fameuse prostituée, là, qui montre, en fait, quelque chose que l'on veut, veut rendre attirant. Hein, la prostituée qui fait pour, pour attirer les gens. Hein. Et, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de beau. C'est malhonnête. Hein. Pour moi, je le vois toujours comme ça, dans ce contexte-là, évidemment. Donc, désennuis par, par rapport à quelque chose que l'on veut vraiment, encore une fois, rendre attirant, attractif mais euh, qui, euh, qui ne l'est pas et qui est en fait malhonnête. Bon. Donc, on a bien, on va bien avoir des histoires, toujours de politique sanitaire, mais c'est vraiment en relation avec les enfants, j'insiste, et euh, qui vont poser problème, gros, gros problème. Donc, eh bien, pour ça, il va falloir aller encore un petit peu creuser. Je voudrais savoir, ici, pourquoi est-ce qu'il va y avoir honte Il y a honte par rapport à des gens qui tendent un piège ou par rapport à un piège qui est tendu. Et une humiliation à ce sujet. Donc là, je voudrais savoir si ça concerne des, plutôt les médecins, si ça concerne les politiciens, si ça concerne d'autres personnes. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Je vais même remettre deux cartes pour être sûr. Voilà. Et là, on va aller voir aussi le début, le début de la peur, hein, quelque part. Euh, J'ai bien une petite idée, mais enfin bon. Je vais laisser les cartes s'exprimer. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas recouvrir la lutte de pouvoir parce que pour moi, c'est les manifestations hein, qui vont de toute façon continuer. Donc, je crois que ces cartes-là sont assez parlantes. Alors, il y a de la lassitude ici ou de la fatigue et en même temps, il y a de la fascination. Ok. Donc, quelque chose qui s'épuise qui finalement, une fascination qui commence à s'épuiser d'elle-même. Hein. Ben, certainement une politique de, de vax qui ralentit, par exemple. Hein. Mais ça n'explique pas la tromperie ou la honte. Alors, ah On a Superman qui arrive ici. On a Superman, mais Superman, il a l'air d'être fatigué. Alors, attendez, on va voir. Et on a une impasse. Donc, on a quelque chose ici qui va s'arrêter. Je ne sais pas qui c'est ce Superman-là. <rire> c'est un peu bizarre. C'est comme si quelqu'un allait intervenir pour un petit peu... Euh, je me demande en fait si vous voulez si cette personne là, parce que normalement ce, ce personnage là c'est quelqu'un d'assez positif hein, en tout cas il apparaît comme ayant un super pouvoir euh, euh, cette personne là va intervenir pour euh, alors peut-être pour révéler des choses et faire honte par rapport au piège tendu pour les enfants hein, et donc humilier les gens qui, euh, qui tendent ce piège je pense qu'on va vraiment avoir l'intervention d'une personne importante sur le mois de septembre alors quelqu'un qui en a peut-être marre Hein, l'assitude, quelqu'un qui en a marre et qui va intervenir pour, encore une fois, apporter un éclairage et éventuellement pour dire stop, hein, parce que là, il tend la main. Alors, il tend la main pour euh, apporter de la lumière, donc faire la lumière sur des choses qui sont, euh, par exemple, trompeuses, mais aussi, il tend la main pour aider ou secourir, et aussi pour dire stop. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, là, on ira creuser après. Et en tout cas, ce qui me semble aussi parlant ici, c'est qu'on a une fascination, donc, euh, euh, je pense que ça c'est la politique du Vax qui va droit dans le mur. Boom. Donc il y a quelque chose qui s'arrête ici. Mais c'est en relation vraiment euh, avec euh, ce personnage-là. J'ai recouvert les cartes en dessous du coup. Voilà. Bon. Donc là, on a l'intervention d'une personne encore une fois qui va intervenir pour faire la lumière sur un piège et humilier les gens qui tentent ce piège. Je pense que, je pense que ça peut être ça. Alors ensuite, on a peur et aider. Bon, ces deux cartes-là vont aussi un petit peu dans, le, dans un sens qui a l'air logique. Hein. Donc, aider par rapport à une peur. Et là, on a une confusion, oui. Donc, il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires par rapport aux enfants. Hein. Je vous dis, les, les, enfants, les enfants sortent énormément sur le mois de septembre. Alors, aider. Voilà, regardez. J'ai aidé. Alors, moi, j'ai vraiment peur que les enfants ne tombent malades. C'est-à-dire... Euh, du fait des effets secondaires. Alors, j'ai une petite coupure dans ma, ma caméra, alors bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de vous dire, euh, je pense que ce sont les effets secondaires ici, et puis avant que je m'aperçoive que la caméra avait coupé, ben, j'avais déjà sorti cette carte-là. Mais ben, ce n'est pas très grave. Alors, donc, je pense que les enfants risquent d'être malades du fait des effets de la piqûre, par exemple, hein, et, donc, et donc il faudra les aider. Alors, je pense vraiment que ce sont les effets dus à la piqûre et non pas le fait que les enfants tombent malades du fait du virus, puisque j'ai pas vraiment l'impression que ce virus est très virulent. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais moi, je ne pense pas. Je, je pense vraiment que ça va être en relation avec les effets par rapport à la piqûre. Parce qu'après, on a quand même le tribunal. Hein. Et donc, il va y avoir certainement des, des recours euh, à la justice, justement, du fait euh, de, des effets euh, dus au vaccin. Et qui conduirait les enfants à avoir des effets secondaires. Je suis vraiment désolée pour la coupure, hein, mais bon, tant pis. Ce sont les, les choses qui arrivent. Et donc, entre-temps, j'avais encore sorti une carte ici, Apparence, donc j'en étais là. Euh, parce que je voulais savoir qui pouvait être ce Superman ici, qui pouvait venir nous, nous aider. Et donc, juste avant, j'avais sorti cette carte-là, donc vous croirez sur parole, hein. euh, voilà. Donc, je disais, mais est-ce que cette personne, c'est un scientifique Est-ce que c'est un médecin Est-ce que c'est euh, un politique Et donc, j'avais tiré la carte « Apparence » avec quelqu'un qui donne des cours. Donc, ça peut être quelqu'un qui serait plutôt, euh, alors, plutôt dans le domaine scientifique, parce que on voit que cette personne-là explique des choses à d'autres personnes, qui ne sont pas forcément des enfants, qui peuvent être des adultes. Donc ça m'a fait penser à quelqu'un qui aurait des connaissances spécifiques et qui va révéler certaines choses par rapport à la politique menée, hein, et qui est une tromperie et un piège, notamment en ce qui concerne les enfants. bon Donc il faut nous attendre à effectivement donc des révélations ce mois de septembre. Voilà. Bon, on va finir donc avec une dernière carte sur les manifestations pour voir euh, ce qui pourrait euh, arriver. Donc, je vais encore remanipuler -re un petit peu mes cartes. Vous savez maintenant pourquoi je les, je les, je les retouche et, et je les touche et les retouche. Hein. C'est pour euh, les le rémagnétiser -ré un petit peu. Hein. Voilà. Donc, on a attaque. Bon. Alors, est-ce que les manifestants vont attaquer On crois que j'avais plutôt l'impression qu'ils étaient plutôt pacifiques. Ou est-ce qu'ils vont être attaqués Et donc là, on va regarder. Eh bien, oui, donc attaque et malhonnête. Bon, alors ça veut dire que sur septembre, il faudra s'attendre quand même, dans les manifestations, à une infiltration, je pense, hein, de personnes malhonnêtes qui vont venir euh, semer, euh, comment dire pas le bazar, mais enfin, faute de faute d'autres mots, euh, qui vont intervenir euh, et, et qui vont être très agressifs. Hein. Alors, je dis des personnes malhonnêtes, parce que là, c'est le masque du voleur. Je pense pas que ce soit la police, parce que sinon, j'aurais la carte de la police. Là, à mon avis, ça peut être des casseurs, par exemple, ou vraiment des gens qui vont être... Euh, ouais, c'est ça, des gens malhonnêtes, quoi, qui vont brûler ou... D'ailleurs, on va les regarder hein, ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là, mais qui vont vraiment... Infiltrer les manifestations. Moi, c'est ce qui est venu en tête tout de suite. Et donc, ça risque de dégénérer. Alors, attendez, on va remettre une carte. Alors, j'ai enfant après. Je pense que ce n'est pas attaque et enfant. On va voir. Enfant et écriture. Alors, les écrits sur les enfants. Ouais, bon, alors, du coup, je me suis déconcentrée entre-temps. Là, je ne vois pas trop. On va essayer de me reconcentrer là-dessus parce que attaque enfant ça ne me, ça me parle pas. Ça me parle pas du tout, puisque là, j'ai les personnes malhonnêtes. On va revoir. Attirant, ouais. Alors, attaque, attirant. Je repars encore dans le piège pour les enfants, là. Et les questions d'enfermement. Bon, ok. Ben, euh, l'attaque pour les enfants, je ne vais peut-être pas l'avoir. Hein. Enfin, je veux dire, l'attaque euh, tout seul, je ne vais pas l'avoir. Là, je, je retrouve, en fait, le fait des campagnes public... enfin, publicitaires. Pardon. Campagne euh, vaccinale, on va dire, pour les enfants, là. C'est plutôt ça que je retrouve, là. Et que l'on veut rendre attirant. Mais attaque des gens malhonnêtes, je n'ai pas arrivé à le... en savoir plus. Euh... Est-ce que c'est les casseurs Ça fait penser aux casseurs quand même, moi. On va demander juste, est-ce que c'est les casseurs euh, Les casseurs qui... Euh... Hum... Il ouais, y a la carte la nuit, alors qu'ils font des choses cachées, par exemple. On peut mettre aussi une carte dans ce sens-là. On peut d'abord tirer les petites cartes, après les grandes cartes, hein, c'est pas gênant. Et éliminer, ouais, il y a quand même des gens qui... Des gens malhonnêtes qui veulent éliminer des choses ou qui veulent cacher des choses. Bon, on n'en saura pas plus. Bon, En tout cas, gardez en tête ce que, euh, ce que je vous ai dit. Hein, donc, Il va y avoir vraiment le début de la peur euh, pour les enfants parce qu'à mon avis, il va y avoir des gros problèmes par rapport aux effets secondaires et certainement recours à la justice. On va avoir quelqu'un qui va intervenir, qui semblera avoir des connaissances spécifiques. Qui en a marre de tout ça et qui va nous donner des, des révélations, des, des informations par rapport à un piège tendu en relation avec les enfants ici. On a encore la question d'enfants ici. On va avoir les manifestants et à mon avis, dans les manifestations, on va avoir des gros problèmes par rapport à des gens malhonnêtes. Et donc en dessous, bah, on avait toujours euh, les questions de cas de conscience. quoi. Hein toujours par rapport... Euh, à la politique sanitaire pour les enfants. Et donc, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que, ici, je pense qu'il va y avoir vraiment, vraiment une prise de conscience, une fascination qui va s'arrêter, une fascination pour le vax, par exemple. Alors, fascination, ça veut dire aussi quand on est attiré par quelque chose. Donc, les gens qui vont se faire euh, piquouser euh, parce qu'ils y croient, par exemple, eh bien, ce serait la fin. Ou alors, il y aurait l'impasse, ici, en tout cas. Bon, il va y avoir des prises de conscience sur septembre, très certainement. Voilà. Et puis, ben écoutez, après, euh, j'irai voir si c'est à peu près ça. Hein. Euh, et puis, j'irai regarder ensuite sur octobre. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je fais de mon mieux vraiment pour répondre à vos questions. Alors, juste pour finir, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment était la situation en Allemagne. Alors, moi, je suis un petit peu à la campagne. Mais Enfin, bon, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a les 3G chez nous. Les 3G, c'est euh, Ge euh, GENESEN ou bien euh, euh, le troisième, c'est euh, je sais plus. Attendez, ça va me revenir. Voilà, donc le troisième but, ça vient de me revenir, c'était de gay test-tête. Alors ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont gay donc Vax, vax Picouzé, ou bien qui, sont, euh, qui ont eu le virus et qui ont, qui ont des anticorps, qui peuvent le prouver, ou bien qui sont testés, peuvent avoir accès euh, aux restaurants, aux salles de sport, euh, les lieux euh, de, comment dire, où il y a pro proximité physique, si vous voulez. Donc par exemple le massage, ce genre de choses, hein, les lieux de soins, on va dire, euh, les salles de sport dont j'ai dit, les cinémas, bon voilà, ce, ce genre de choses. Hein. Sinon, bah, sinon, on n'a besoin de rien, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les centres commerciaux, ou faire ses courses tranquillement, on n'a pas besoin de montrer euh, qu'on est testé, euh, vax ou bien euh, qu'on a des anticorps. Hein. On n'en est pas à ce point-là. Donc c'est quand même un peu, un peu plus calme. Que, euh, que en France, même si par exemple, pour participer euh, euh, aux informations euh, données aux parents, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour mes enfants, donc réunion des parents d'élèves, voilà, c'est comme ça qu'on dit, il faut effectivement faire partie de la tro des trois catégories. Comme je n'ai pas envie d'aller refaire un test antigénique, bah, je pense que j'irai pas. Ça me casse les pieds. Bon, <rire> en toute franchise, hein, franchement, il ne faut pas exagérer, on a déjà le masque. Hein. Donc. Euh... On n'a pas le droit de venir à deux pour les réunions de parents d'élèves. Et puis, on sera certainement une ou deux personnes par table. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent encore Nous demander les 3G. Donc, euh, voilà. Ça ne me plaît pas, donc je boycotte. Bon, OK. Je vous finis de vous raconter mes petites histoires. Mais c'était juste pour montrer qu'en fait, en, en Allemagne, c'est quand même plus calme. On a un peu plus la paix. Même s'il y a des contraintes, elles sont quand même beaucoup moins embêtantes qu'en euh, qu France. Bon, sur ces bonnes paroles, eh bien... Euh, Beaucoup de courage à tous ceux qui vont manifester, sachez vraiment que je vous soutiens vraiment complètement en pensée, je suis avec vous, hein. et euh, beaucoup de courage les, personnes, les parents, hein, avec les enfants, faites bien bien attention au niveau des enfants, vraiment. Hein. Je vous rappelle que l'OMS n'a pas conseillé la vax pour les enfants, elle a même déconseillé en fait, donc euh, prenez votre décision en connaissance de cause, en toute conscience, ce n'est pas conseillé, en plus les enfants ne sont pas du tout dans les personnes à risque. Hein par rapport à la dangerosité du virus. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.